Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à l'Université de Paris et plus précisément à sa faculté de santé. L'Université de Paris est née l'année dernière du regroupement de l'Institut de Physique du Globe de Paris, des universités ex-Paris d'Hydro, ex-Paris Descartes. Cette université est la vôtre. La rentrée universitaire que nous vivons est particulière à plus d'un titre. D'une part, vous êtes les premiers inscrits en filière accès santé et bientôt vous découvrez L'organisation, les locaux, les enseignements ont été repensés par des équipes pédagogiques communes. Mais aussi, le contexte sanitaire actuel nous oblige à des adaptations. Les conditions d'accès, de regroupement ont été revues. À ce jour, et tout particulièrement pour le PASS, les cours magistraux en amphithéâtre et les enseignements dirigés sont maintenus en présentiel avec masque obligatoire et lavage de main fréquent pour tous, que ce soit les étudiants ou les enseignants. Je vous demande donc de respecter scrupuleusement les consignes qui seront affichées et qui seront répétées. En cas de suspicion d'infection Covid-19 ou de quatorzaine à respecter, ne prenez pas le risque de contamination des autres étudiants, ne venez pas à l'université. Les cours seront enregistrés, diffusés sur la plateforme Moodle pour être vus et travailler à distance. En tant que citoyen et professionnel ou futur professionnel de santé, c'est de notre responsabilité à toutes et à tous de faire en sorte que cette année, votre première année dans l'enseignement supérieur, se passe dans les meilleures conditions. Nous travaillons à cela et comptons sur vous pour respecter les règles en place dans les sites d'enseignement. Il vous reste donc quelques jours pour vous équiper en masque et arriver frais et dispo à la Faculté de Santé. Bonne rentrée à toutes et à tous